Et yo les gens c'est Sonia, on se retrouve avec Fish et euh, Malik du coup. D'accord, merci, yeah. bah, merci oui. du vent bon, les gars, oui. c'est sympa. La merci La Malik de... et Fish. Du coup on est dans un propreint de cinéma avec euh, deux personnes qui parlent pas, bah, qui nous ont pas à mais c'est pas vrai. Euh, moi je crois que Oula, je suis chercheur les gars. Euh... Ouais je suis chercheur, et vous Vous êtes tous les deux un peu mais cachais bah ben ouais <rire> logique <rire> malik tes bonne de ton côté alors en fait ouais on a un petit centre commercial mais okay. c'est surtout le cinéma qui est plus grand Oh, j'aimerais bien manger des frites un petit peu et malik t'aimerais manger des frites toi aussi ah, eux ils sont sérieux là ah. <rire> Alors, euh, attends, du coup, des frites, du coup, faut que je trouve un endroit. Ah, euh, bon, voilà, si de... là, c'est Pizza Pit, donc c'est peut-être là. Youhou! T'as trouvé okay. ton objet, Malik, ou non? Ah, parce bah, que Malik, il est toujours pas un objet? A few moments later. J'ai entendu quelqu'un bouger là. Ok je suis prêt de vous là Ah oh yes j'ai eu fiffiche Ok t'es là dedans Genre t'es pas là dedans T'es là dedans là, là -dedans. Ah tu me stresses J'ai entendu quelque chose là Non, tu peux pas être un Lama. Tu peux pas être à Dino. C'est pas être. Ah quoi que. Ah oh, ouais, C'est bon. Ah non, j'ai pas eu d'Adis avant. Je vais pas vous donner d'Adis alors. Oui, tu ce que j'ai vu, Souni Allez, Souni Tu ce que j'ai vu, Souni De quoi ah Ouais, ouais Tu ce que j'ai vu Eh, <rire> <rire> hey, pourquoi là Eh, c'est pas bien de balancer des bougies Et c'est pas bien de se <rire> <rire> faire dans aussi Eh, tu c'est d'accord moi Ouais. Euh, what? Ah, d'accord! Non, ce d'accord, ah, dit... il y a une aussi. Ah, j'ai déjà ok, je vais me cacher après. En quoi je vais me cacher, putain? Ah, j'ai entendu, ah, entendu un mec. Oh, oh. Une oh. chaise, une chaise. Ah là Non. non. Peut-être en dessous J'entends des mecs, là, c'est sûr. Mais y'a un mec qui bouge Ah mais c'est sûr, y'a un mec. C'est du en plus. Ah, c'est sûr qu'il y a un mec On l'entend, je suis en train de me faire marronner depuis tout à l'heure. Oh, c'est me... Il m'a pété une Attends. Je l'entends, <rire> Mais oui, est. <rire> <rire> oh, tu il a hein pas de, là, pas de, là, pas de oh. Mais il là, pas de lui. de Mais là, pas ça pas mais ouais, putain, je l'entends aussi, gros. <rire> attends, attends, y'a un mec, y a un mec qui a, y y'a a pas très loin là. A few moments later. <rire> Au revoir. Non, pas ça. C'est incomplet. <rire> Il nous c'est eh hey Malik on est bien d'accord il ne me trouvera jamais là où je suis quand même. Il ne trouvera jamais On est bien d'accord qu'il ne trouvera jamais non, hey, On va te trouver On va te trouver On va trouver Malik on va trouver <rire> Attends Swinney S'il y, y, oui. y a deux minutes S'il reste deux minutes de temps Je te traite de nouveau Swinney Je te traite de gros bambou Je te traiterai de gros bambou Il n'est pas là Mais attends quoi <rire> C'est là qu'il arrive à trouver vraiment Vraiment mais quoi il, a fumé, il a fumé du shit Benoît, essaye de faire un live Benoît fais un live pour voir Ah non mais là, celui là tu peux te le mettre dans le cul pour le live Souillé Déjà il est pas là Mais je l'entends Yo tout le pour une nouvelle vidéo. Regardez, regardez où je suis, regardez où je suis. Mais non, attends One eternity later. <rire> attends. Ouais, ah il non, j'ai trouvé. Non. Arrête de tirer, putain, il est con lui. Et attends, je crois que t'es là. T'es avec moi, je crois. Euh, ouais, non. Et moi, ça a toujours fait exploser notre côté, mec. Ah, ouais, c'est à 11 minutes tout pile. Ah, moi, en fait, je sais pas, gros. Si la cachette est pas trop pleine j'y aille. C'est parti, les amis. Ah, ben, ben on se cache, sur les yeux. Ah, oh, non, non, non, non, non, non, non, pas non, pas vrai, non Fifi, Shlai, il n'y a pas d'analyse. Bon, vraiment en Fifi, je l'ai pour l'instant, gros. <rire> Dans ProPoint. Ouais. Eh tu gagnes, gros, avec ton petit gobelet derrière les plantes, alors que tout à l'heure, je tire sur les, ah, les plantes. Oui. Ah, oui, le mec là. Je suis sais pas où par contre. Euh... T es t es, par contre euh... Mini. Parce que là t'es toujours pas caché. Sale! Ah ouais chaud. J'en ai faire vu faire un. J'en ai vu un. Ah, euh, il a vu qui? <rire> Alors j'ai vu un skin, euh, un skin. Je <rire> vais pas dire qui. Je j'suis près de quelle couleur c'est mort parce que sinon il va savoir qui <rire> Bah non, le en rouge, bah, rouge alors <rire> Ah ouais, mais il est près de moi Il est près de moi c'est bon jeu euh, Non non je suis ouais, pas ça. près de toi non <rire> oh, Attends je crois que ça va router par contre Mini Ouais, vers lui. Vers lui Ouais vers lui. T'es où, es où Non mais je sais qu'il est sur moi Non mais on est hein, vers es... lui, non, non gros je suis sûr, on est vers lui. <rire> je t'entends souvenir Bah il va jamais me trouver. Mmh. Alors les gars c'est un problème cinéma, mais on n'est jamais dans le cinéma en vrai. Si vous, vous êtes en dehors de la map, euh, par contre. On peut pas, oh, on oui, peut on pas, fait. on peut pas. Eh non, mais gros, moi depuis tout à l'heure, Fifi, je, je te croyais en dehors de la map aussi, gros, ou dans les murs, gros. <rire> One eternity later. Oh non, mais il <rire> Non mais mec c'est impossible oh. Allez les gars Allez c'est de la main les gars le le Les gars Tu par contre tu le fiches tu l'as pas vu gros t'es sérieux <rire> J'ai essayé de le <rire> Regarde les <rire> gros Regarde <rire> Mais gros c'est vraiment l'endroit le <rire> <la> plus safe <rire> les, les non mais là, passé, passé, passé, la <rire> Non c'est long mais non T'es sur quel écran Mini euh... Ok. Là, <rire> en fait là je peux finir la game tranquille les gars Eh souligner juste pour info on peut même pas accéder à ton objet déjà de une. Ah je sais ah merci c'est bon allez c'est bon je me casse. Mais non c'est bon allez Même moi mon objet Même moi mon objet pour y accéder Merci j'adore je me casse pour finir la allez Non non il a pas bougé Ah c'est gros bon, j'ai très, très... j'ai bougé même <rire> <rire> Il m'a pas eu <rire> gros <rire> non, mais, là, ouais, gars, non mais les gars Non mais vous non vous êtes piglés les gars Oh non <rire> <Youhou> <rire> Non, mais... <rire> non mais gros <rire> jante, jante. <rire> Gros qu'est ce que j'ai fait gros Gros je les ai fait tourner en bourrique Ils m'ont même pas eu Donde. Allez on se casse Les gars vous voulez faire le tour de la map Fifi Oh non mais c'est beau Oh non c'est trop beau Oh c'est trop beau Oh non mais non. Les gars Pendant 1 minute 3 ils n'arrivent pas à me tuer Non mais les gars vous êtes sérieux Ah voilà oh, désolé, désolé, désolé, désolé. Eh souligner, je sais où je suis caché, c'est bon. Voilà. A few moments later. Oh c'est beau. C'est des. j'essaye de aller vers moi sous non gros, bah c'est mort J'ai crevé, gros. Pourquoi J'ai crevé, c'est sûr. Gros, oh, je suis pris du stand, gros. Eh, je suis mis, regarde, regarde, si tu veux, je t'envoie la capture d'écran de là où je suis, tout de suite. <rire> Attends, euh, capture d'écran. Attends je te rejoins vite <rire> Pendant c'est ça qu'ils ont aussi des mobs Vas-y vas-y vas-y Vas-y gros je viens, Attends tu sais même pas où je suis Attends je t'arrive Je me cache de là où je suis gros Oh non Qu'est-ce qu'il y a tu Non Fifi tu verras sur la vidéo, où je te le dirai après gros C'est beau, c'est beau tiens regarde ce nid regarde où je suis caché. Ah oh, c'est beau, ah oh, c'est beau regarde juste un peu, regarde juste un peu où je suis caché. vas-y à 8 minutes je joue, casse de loshi. Oh, regarde ce n'est là où je suis, je suis Attends. 2 secondes je reviens je te le redonnerai que je QUOI suis... oh attends c'est bon Fifi je te vois Ah. Oh La flemme Moi ouais, je fais du pas de siffler les gars, allez Fifiche, Fifiche fifiche. On se rejoint euh au truc de frites De quoi On se rejoint au truc de frites, fifiche. Eh ben, là j'en ai pas besoin Luc, euh sinon oh, moi, est parti. Euh, moi tu sais que je peux pas trop jouer sortir et ma chouquette on va trop me permettre hein. allez à tout à l'heure ils m'ont trouvé ou non, non non non non mais gros par contre c'est très beau mais qu'est-ce que <rire> j'ai fait gros mais moi aussi c'est très beau Souligner où je suis <rire> et je suis toujours au oh même endroit les gars attends gros Attends je vais essayer de, de me mettre à un endroit ah, moi, je en espoir un espoir qu'ils me voient pas où juste avant voilà je me mets là ah oh, gros ah c'est beau s'il me voit pas C'est hyper beau s'il me voit pas là Eh puis après je vais te dire gros envoie <rire> ah ouais, une, oh, une... Ah ouais, une capture si nous On envoie une capture si le souvenons Non mais parce que là j'ai changé d'endroit parce que sinon gros là j'allais crever c'est sûr On va une capture là, après tu là -tu là, vois, un... là je suis pas trop non plus caché mais Envoie une capture Attends attends Ah là vous avez le signal de l'accessoire c'est bon il siffle à mes têtes. Ouais, pareil, gros. Ah non, héo. Mais eux, ils veulent des années c'est conif, mais quand c'est qui se cachent, non, non, droit à rien, nous. Non, les gosses, chacun, chacun va. Va te faire, pardon. Ah oh, c'est beau, ah c'est beau, oh c'est oh, très beau même. Ouais. Fifiche, vraiment, vraiment, fich. La meilleure vidéo de ma chaîne, gros. C'est fini. Non mais ils m'ont pas vu là, gros. Ils m'ont toujours pas vu, gros. C'est vraiment flagrant là où je suis, gros. Bah genre, tu vois ça dans la vraie vie, tu te demandes quoi. Bon, bah ben, moi je me déplace tranquille, hein. Non Parce merde, ils m'avaient pas, pas quoi, vu euh... Merde, ils m'avaient pas vu, gros Non Oh non, il n'en avait pas vu <rire> Oh non quoi, c'est trop marrant, sérieux Voilà, elle est il reste plus que moi, ouais. Ah ouais. Fifuche. Ça te dit que à 30 secondes, on va te faire Comme ça, tu les un peu. Ouais. 35, je 5, juste en de les prêner tout, gros. Il y a un espoir qui voulait te tirer pas dessus. Allez, c'est parti. La petite balade de promenade, la petite promenade du 48. Bonsoir Bonsoir Bonsoir il me rend pas, il me rend pas, regarde. Allez ah, Bon du coup les gens j'espère oh que vous avez aimé cette vidéo oh en non, compagnie de, de. Malik, de Mini et de Fifich. <rire> ciao les gens, n'hésitez pas à vous abonner à Fifich, à liker, ciao oh.